Pourquoi CNR a-t-elle noué un partenariat avec l'UCLI bon, D'une part, une université qui parle d'humanisme et d'innovation. Et quand on regarde ces thèmes et qu'on regarde ce que fait CNR, il y a une, une logique à ce que nous nous rencontrions. Ensuite, le fait que l'UCLI forme des étudiants qui ensuite vont venir alimenter en fait, le tissu économique de la région... Nous sommes une entreprise profondément ancrée dans nos régions et nos territoires et donc euh, Lucli est tout à fait naturellement un partenaire de, de CNR. Et puis enfin, euh, nous avons voulu dans ce partenariat donner à, à Lucli euh, des axes sur lesquels CNR aimerait euh, travailler et notamment l'axe du tourisme qui est un axe important pour nos territoires et revenu et dans le tourisme spécifiquement l'axe du tourisme fluvial puisque CNR a la navigation dans ses missions, et que donc à ce titre, nous avons la joie d'accueillir plus de 200 000 personnes qui sillonnent le Rhône et qui viennent dépenser de l'argent dans nos territoires. Et donc nous avons très naturellement proposé à l'UCLI qu'au travers de ce partenariat, le tourisme fluvial soit le thème que nous allons travailler ensemble. Alors à la fois, effectivement, il y a la partie financière, mais il y a aussi le fait que CNR à un certain nombre de données intéressantes sur le long du Rhône avec les différentes compagnies, les pratiques des, des touristes, etc. et que nous allons apporter pour que les étudiants qui seront formés dans le cadre de cette école du tourisme puissent ensuite appliquer ce qu'ils auront appris sur les bancs de l'école.